baissons pas la garde il faut reprendre les bonnes habitudes oh, je suis un gros bouffon, je viens de couper le moteur incroyable confirme un truc que je me demande depuis le début c'est que si tu coupes le moteur en roulant ça ne bloque pas la roue arrière euh, comme si tu avais engagé une vitesse et que tu étais à l'heure ça, ça te met juste en roulis, peu importe le rapport engagé ça c'est rassurant salut tout le monde dites moi comment vous allez dites moi si je vous ai manqué vous m'avez manqué la moto m'a manqué, les vidéos m'ont manqué je reprends un rythme normal après la semaine passée, éreintante grosso modo je faisais euh, je faisais euh, 9h-17h formation et après moi je travaille de 18h à 1h30 quoi. donc euh, voilà, pendant 5 jours euh, lever 7h, coucher 2h du mat 7h du mat, 2h du mat j'ai pris une petite claque je vous le cache pas j'ai pas eu un week-end particulièrement reposant mais on va pas se plaindre je vais pouvoir dormir cette semaine euh, puis la semaine qui commence sur le chapeau de roue avec cette cette euh, expérience avec le coupe circuit qui voyait à l'arrêt coupe le moteur et donc si on a une vitesse engagée euh, vous empêche d'avancer en revanche quand vous roulez ça ne bloque pas et c'est la question que je me suis toujours posée et donc on a la réponse, potentiellement j'aurais pu me foutre en l'air Heureusement, les ingénieurs japonais sont bien plus malins que moi et prennent des décisions qui me sauvent la vie Les chargées, mais heureusement pour nous ça roule J'avoue j'ai hésité à passer devant lui parce que euh, j'ai dû mettre en excès de vitesse, bon, tout léger. Hein, mais... Il a laissé passer les autres mais j'ai l'impression que c'était un peu du forcing donc euh, je me suis dit bon tentons pas le diable. Et puis dans le fond ça l'a fait quoi. Ça a vachement bien roulé finalement, incroyable. C'est plaisir, là. il fait encore à peu près jour à 18h, ça faisait longtemps là. Franchement, j'aime bien cette période où on voit les jours rallongés. C'est moi qui fais ce bruit C'est pas rassurant. Allez, on y est. Ah bah il y a des enregistrements qui reprennent. Souhaitez moi bonne chance et on rentre. Allez, on va rentrer vite, fait, bien fait, se mettre la viande dans le torchon. Et demain sera un autre jour. Demain c'est la grève d'ailleurs. Enfin, pour vous c'était tout à l'heure, aujourd'hui quoi. Mais... Je sais pas s'il y a eu des débordements, j'espère que non, je pense que oui. On est un peu rôdés, n'est-ce pas Abruti en approche. Voilà les champions. Spécialiste des jus et salade de fruits. Tu m'étonnes. Si t'arrives sur les cajots de Free là, c'est normal que ça fasse des jus. Il vient de jeter un mégot. C'est un champion du monde. Bien vu l'artiste. Il fait frisquer hein mmh. Ça ne sert jamais vraiment complètement. Heureusement qu'on est bien couvert. Parce qu'on va voir. Oh oui, on l'a eu. Bien joué. Oh là, je le tombe pas. On va s'y aller, ça passe au rouge il m'a fait flipper il attendait pas du tout, je ne l'ai pas vu, senti venir, entendu venir. Pau, pau, pau, pau, pau, crise cardiaque. Crise cardiaque sur sa moto de pont. Il meurt seul à 1h40 du matin. Trop triste. Bon ben voilà, comme promis. Petit retour vite fait bien fait. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'ai fait une petite semaine de pause et l'activité de la chaîne n'a pas trop baissé. Voilà, je vous le dis pas, mais je suis extrêmement reconnaissant. Ça stagne un peu, mais il y a toujours autant de monde malgré tout et ça me fait bien plaisir. Euh, j'aime pas trop cet esprit racoleur, mais je vais le faire pour une fois. N'hésitez pas à... à vous abonner, à mettre la cloche, un commentaire, un j'aime. Ça soutient énormément. Voilà, c'est trois fois rien, on se rend pas compte, mais ça soutient énormément. Je vous jure qu'on le voit. Voilà, merci beaucoup, à demain, n'hésitez pas à partager aussi. Et puis euh, j'œuvre toujours sur euh, du contenu un peu novateur, je vous j ai dit que ça arrivait, ça va arriver.